Bonjour à tous, Donc, euh, je m'appelle Rémi Bois et je vais vous parler de hériter de STR et survivre. Un talk technique mais accessible, c'est la promesse. Alors, euh, vu que c'est un peu technique, euh, n'hésitez pas si vous avez des questions au milieu, d'habitude on la réserve à la fin. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander. Euh, si vous avez des suggestions pour rendre euh, les propositions de code meilleures, attendez plutôt la fin parce que vous risqueriez de divulgâcher les slides d'après. Je m'excuse parce qu'apparemment il y a des gifs qui ne fonctionnent pas, il y en a quelques-uns qui fonctionnent. Je pense que c'est les, les WebM qui ne doivent pas fonctionner. Donc désolé, j'avais prévu des GIFs pour rendre ça un peu plus ludique, mais il y en aura moins que prévu. Un petit mot sur... Euh, alors moi je suis docteur en informatique et ingénieur en recherche et développement senior chez Jouv. Ma spécialité c'est le traitement de langues, le NLP. Euh, et chez Jouve, je fais plutôt de l'extraction d'informations, du machine learning et de l'IA pour des tâches de classification. Tout ça en Python. Jouve c'est une boîte qui a à peu près 2000 salariés dans le monde, donc c'est une ETI, on est quand même bien moins que ça en France. Et on fait du BPO, du SAS, du SDK et du mobile, donc vous devez connaître pour la plupart d'entre vous les trois derniers mots. Le BPO c'est le Business Process Outsourcing, donc en gros on récupère des tas de documents d'entreprise et puis on les scanne, on les classifie, on fait de l'extraction d'informations, des trucs comme ça. Et on recrute donc à Mayenne, à Rennes et à Lens, donc si vous voulez vous éloigner des plus grandes villes, même si Rennes et Lens sont assez grandes. On cherche des développeurs Python en DevOps, côté produit et pour les applications mobiles. Je serai là encore quelques minutes après ma présentation, après j'ai un covoiturage, mais n'hésitez pas à venir me poser des questions à ce sujet. Alors, hérité de STR. vais la souris. Hérité de str, euh, le but en fait ça va être d'obtenir ça à la fin, une classe PyCon str qui hérite de str, donc ce qu'on voit entre les parenthèses. Hein, si je, le le, le prémisse de cette présentation c'est que tout le monde a déjà fait une fois un héritage simple avec une seule classe euh, et, euh, et, et normalement ça devrait suffire pour suivre. Donc on a une, une classe PyCon str qui hérite de str, qui a un premier paramètre qui va être la chaîne de caractères qui nous intéresse, qui va être une chaîne de caractère classique, et le deuxième paramètre, là où j'ai mis PyCon, on s'en fiche, on pourrait mettre un entier, on ne s'en servira pas dans cette présentation. L'idée, c'est juste d'avoir une classe qui hérite de STR, qui l'enrichit avec des nouvelles méthodes et qui peut avoir d'autres attributs. Et donc l'objectif, ça va être quand on fait un print, on voit la première partie qui s'affiche, le bonjour, et puis on peut enchaîner des méthodes standard de, de STR comme le strip ou le capitalize et inclure au milieu une méthode à nous qui est shout euh, qui va juste rajouter un point d'exclamation à la fin de la chaîne. Okay donc ça c'est ce qu'on va essayer d'obtenir euh, à la fin. Mais euh, s'il vous plaît ne faites pas ça, euh, c'est une mauvaise idée en fait de hériter de, de STR, on va voir pourquoi ça pose plein de problèmes. Euh, il faut plutôt encapsuler, donc euh, on va plutôt, enfin, l'idéal c'est quand même d'avoir une classe qui a le contenu et les informations supplémentaires dans deux attributs. Et puis ça ne nous empêche pas de faire des, des enchaînements d'appels comme ça qu'on va juste appliquer sur le underscore content ici. Si on regarde même le, le, le, la jolie STR comme je l'ai appelée en entier, eh au pire, on peut réimplé réimplémenter. on peut refaire des appels à Capitalize, par exemple, ou à Strip, en juste disant qu'on applique ça sur l'underscore content. Okay et puis le shout qu'on crée nous-mêmes, pour le coup, euh, et bah, il nous sert juste à rajouter le point d'exclamation à la fin, ça se code facilement, mais ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, maintenable. Il y a quelque chose dont je ne vais pas trop parler normalement pendant la présentation, c'est tout ce qui est euh, différence entre les, les, les structures de données mutables ou immutables, là on voit des return self donc euh, l'objet se, euh, se retourne lui-même euh, et à certains moments on va plutôt être sur des choses immutables qui retournent un nouvel objet qui a été créé avec les mêmes propriétés que le dernier. str est un objet euh, immutable comme les int, comme les, tous les types de base, euh, en Python, enfin tous les types, en tout cas c'est str, int et float. Et là, nous, on va un peu naviguer entre les deux au fur et à mesure euh, donc il euh, ne faudra pas trop faire attention à ça. Mais si on utilise cette classe-là et qu'on fait tourner mon exemple, bah, ça fonctionne. Donc, comme attendu, hein, les trois lignes du bas là, on a bien le grâce au REPR, eh bien, on fait afficher juste le content, donc le bonjour, et puis on peut enchaîner les méthodes strip, shout et capitalize. Alors on va commencer euh, la fleur au fusil avec quelque chose qui s'appelle Basic STR et euh, où on va juste dire, bon bah, j'ai de str, je lance mon init, je fais un super, je suis sûr que le str il prend en paramètre mon content qui est ce qu'il y a dans ma, dans ma chaîne de caractère. et puis voilà quoi, c'est fini, et donc là j'essaye de faire mon print s, et zut, ça fonctionne pas. Euh, là en plus j'ai une erreur qui est un, un peu bizarre, le traceback, il me met même pas l'erreur dans mon init, il me le met avant, euh, il me le met directement quand j'appelle le basic str avec une erreur type error decoding str is not supported c'est bizarre quoi Bah, pff, bon, premier réflexe je mets un print bon euh, si, on est, si on fait un peu plus attention on fait du logging etc Mais là je mets un print juste avant mon init pour être sûr comment il passe là-dedans parce que c'est bizarre et non il passe jamais dans mon init bon. Et ben là on va aller regarder la doc de init hein, pour essayer de comprendre ce qui se passe et donc ce que nous dit la documentation, c'est que init est appelé juste après que l'instance ait été créée avec new. Ah, bonne piste. Euh, et donc si on va regarder euh, la documentation de new, et ben là on nous dit que c'est plutôt euh, prévu pour euh, permettre de sous-classer les types immutables comme, tada, str. Donc ok, en fait il faut que j'utilise new, que j'implémente new en plus de mon, euh, de mon init, pour, euh, pour pouvoir euh, instancier euh, ma, ma str. Ok, donc on va créer une nouvelle classe qui s'appelle NewStr qui va utiliser la dunder méthode new. Et donc là, pareil, je, je, je suis un peu naïf, j'utilise le new, donc le new il prend pas self en entrée, il prend une classe parce qu'il a besoin de savoir quelle classe il a besoin d'instancier. Et puis, et puis enfin, il s'applique sur une classe, et puis voilà il prend content, le info on s'en fiche, il sera géré dans le, dans le init. Et donc là, on a notre new qui va instancier notre objet, qui retourne l'objet, et puis le init qui va juste prendre en compte le, le, le, le second paramètre et qui se fiche maintenant finalement du content. Et donc là, on va juste créer notre, notre méthode shout qui fait, euh, qui fait le point d'exclamation en se disant, euh, bah ok, là du coup j'hérite de str, donc le upper il devrait fonctionner, le shout il devrait fonctionner. Donc là, c'est les quelques lignes que j'ai mis en dessous. Et là, ça fonctionne. Je peux faire un s.upper qui va bien m'écrire bonjour tout en majuscule, et puis je peux faire un s.shout qui va me mettre euh, normalement un point d'exclamation. Là j'en ai mis deux mais c'est parce que je suis gourmand. Euh, donc là on se dit ok, super, c'est bon, c'est déjà fini. Et eh bien pas tout à fait, c'était un peu trop facile. Quand j'essaye d'enchaîner deux shouts, ça ne fonctionne plus. Et là l'erreur est quand même vachement plus simple à comprendre. On me dit que str n'a pas d'attribut shout. Bah il ouais, n'y a que ma classe à moi new str, qui connaît shout, str ne connaît pas cette méthode là. Donc là le problème en fait, c'est que quand je fais ici mon, euh, quand j'ai défini mon ma méthode shout, eh ben, en fait ça renvoie une chaîne de caractères puisque ça retourne un objet new string mais qui est concaténé avec une chaîne de caractères et ça du coup c'est une chaîne de caractères qui a envoyé. Donc la solution en fait, elle est super simple. J'ai juste à encapsuler enfin à mettre dans mon, dans mon shout à retourner une new, new SR, en fait au lieu de renvoyer une, une str classique. Donc je n'oublie pas de lui, de lui renvoyer aussi le self.info le, le pour pouvoir propager euh, mon attribut. Et donc là je peux faire un print s.shout.shout et là ça fonctionne. Donc là on est super content, on a l'impression d'avoir fini. Et pas tout à fait, parce qu'en fait quand je fais s.upper.shout upper je ne l'ai jamais défini, c'est la méthode de str et bah, upper, ça retourne un str, ça retourne pas une new str. Donc là, en fait, j'ai le même problème qu'avant. J'ai str euh, object as no attribute shout. Et bah là, en fait, il n'y a pas trop le choix. Il va falloir essayer d'intercepter ces méthodes pour pouvoir les réencapsuler et dire, euh, bah écoute, là, tu m'as renvoyé un str. En fait, euh, tu vas me mettre ça dans un new str. On est parti pour une nouvelle classe qu'on va appeler intercept str, et c'est la dernière. Mais ce pas la plus simple, on va y passer un peu plus de temps. Intercept str, en fait ce qu'il va falloir c'est dire, pouvoir différencier quand est-ce que j'appelle un point strip, un point upper, toutes ces classes qui sont prédéfinies dans str, de mes méthodes à moi. Comment on fait ça Et ben, on fait ça avec une autre dunder méthode. Hein, c'est le talk qui est vraiment centré autour de ça, c'est getAttribute. GetAttribute c'est appeler dès que vous utilisez une méthode pour savoir quelle est la vraie méthode à utiliser Parce qu'en fait, quand vous héritez d'objets, eh ben, euh, peut-être que la méthode elle va être trouvée au niveau de la classe la plus basse, la fille, ou peut-être que la méthode elle va être dans la mère ou dans la grand-mère, etc. Donc il faut remonter en fait, cette arborescence jusqu'à aller au maximum jusqu'à object. Et ça, c'est le rôle de getAttribute. En fait, son seul rôle à getAttribute, c'est de trouver la bonne fonction, okay, la bonne méthode au niveau de la hiérarchie, en commençant par le plus précis. Et donc là en fait on va faire un truc très simple, alors là euh, c'est pas terminé, hein, j'ai rien après mon return, sur, euh, sur, euh, après mon premier return. Mais on va juste dire, si le nom de la méthode que j'essaye d'appeler, là le name c'est vraiment le nom de la méthode, donc ça va être strip, ça va être shout, ça va être upper, capitalize, etc. Si ce nom là fait partie des méthodes disponibles de str, donc dire de str ça permet d'avoir la liste de toutes les méthodes et, et attributs de str qui sont disponibles, et eh ben dans ce cas là je vais faire un truc spécial qu'on va voir après, en fait je vais, créer, je vais créer une nouvelle fonction qui va me permettre de, euh, de réencapsuler derrière. Et puis sinon, si on n'est pas dans une méthode de str, et eh ben je m'en fiche, je, je, je gère pasca, euh, je, je laisse le getAttribute faire son travail normalement, donc là j'ai juste à faire un appel au super getAttribute. Le shout lui, il ne change pas, le init et le new ne changent pas non plus, derrière on va peut-être même les supprimer pour avoir un peu plus de place. Donc là, je les ai supprimés, il n'y a plus de init, il n'y a plus de new, mais il faut imaginer qu'ils sont toujours là. Et donc là, mon return, il va en fait créer une nouvelle fonction à partir de apply function et, de, et du nom de la fonction. Donc en fait, ce que va faire apply function, c'est juste réencapsuler les fonctions de strip, de uppercase, de capitalize, etc. En euh, calculant la valeur à partir du nom de la fonction, là en fait on est sûr qu'on est euh, au niveau de la STR, au niveau de, au niveau de la hiérarchie, on est euh, au niveau de la classe STR. On est sûr qu'on n'aura aucune méthode de new STR et on est même sûr que ce n'est pas des méthodes de object. En fait, on, on a vérifié avant dans notre if là if name in dir STR que on est bien sur une méthode de STR. Donc on va faire un getAttre, qui est une méthode qui permet de appliquer une fonction à partir de son nom. Et On va faire le gâtâtre et puis on va lui envoyer les arguments et les keyword arguments parce qu'il y a certaines méthodes de STR qui prennent des arguments, par exemple le strip, Alors souvent on l'utilise sans argument parce que ça enlève les espaces à gauche et à droite, mais on peut lui ajouter un autre argument pour changer les caractères qui va supprimer à gauche ou à droite de la chaîne. En fait. Donc il faut bien prendre en compte tous ces arguments quand on, quand on fait notre encapsulation. Et donc là, on a ensuite donc le, le value dans mon def-apply-function, c'est ce qui va me permettre de calculer euh, le résultat attendu de la fonction. Donc Ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être une liste, ça peut être un dict. Par exemple, si je fais un split euh, sur ma chaîne de caractères, ça ne me renvoie pas une chaîne de caractères, ça me renvoie une liste. Et là, ce qu'on va faire, c'est que si jamais euh, le résultat est une instance de str, comme c'est le cas avec upper, capitalize ou strip, eh bien, on, va, okay, on va retourner en fait, un nouvel objet de intercept str avec la valeur qui a été calculée, donc la nouvelle chaîne de caractères, et euh, on va toujours garder le self.info pour euh, toujours, euh, on propage ça. Si jamais c'est pas une instance de str, eh bien on retourne la valeur tout simplement sans la caster dans quoi que ce soit. Okay et on pourrait euh, rajouter d'autres value list par exemple, euh, et, bien euh, avec euh, et bien, je pourrais dire, bah chaque élément de ma liste, je vérifie si c'est des chaînes de caractères et si c'est des chaînes de caractères, tu me les castes aussi, etc. On peut, on peut aller assez loin comme ça. Et dans mon getAttribute, j'utilise functools, qui est très pratique pour faire des, notamment des fonctions partielles. Donc là, en gros, le problème de getAttribute, c'est qu'il ne veut pas une valeur, il veut juste savoir la méthode à appliquer. Donc il faut que je lui renvoie une fonction, en fait. Donc, je vais lui envoyer la fonction apply function, mais la bonne avec, euh, avec le bon nom. Donc, functools partial de euh, apply function name, ça va créer une nouvelle fonction qui va être soit strip, euh, soit split, etc., en fonction du nom euh, que je lui passe en paramètre. Ok Et donc là, si on fait euh, nos différents prints, et ben finalement, tout fonctionne ici. On a déjà euh, les shots, les uppers, euh, et on peut même les chaîner dans un sens ou dans l'autre. Si on regarde la belle Pycon str qu'on obtient euh, tout à la fin, là on a tout le code, on a euh, le, le apply function que je vous ai montré, le get attribute, et avec ça, ça va marcher euh, comme ce qu'on voulait au début. Le problème, le problème on ne va pas forcément aller plus loin ici, mais euh, vous voyez qu'à chaque fois je retourne une nouvelle Pycon str, donc euh, là j'ai un objet qui, euh, à chaque fois que je vais modifier le contenu, enfin à chaque fois que je vais faire des opérations sur la chaîne de caractères, va me renvoyer un nouvel objet. Hein euh, donc ça, il ne euh, faut pas oublier de le prendre en compte quand on, quand on manipule ce genre de classe. Et c'est notamment pour ça que c'est un mauvais, un, une mauvaise idée d'hériter de STR, parce que quand je vais faire des modifications sur euh, mon underscore info, par exemple, euh, si j'ai des méthodes qui, qui traitent euh, mes autres attributs, et ben là il y a toutes les chances que je change juste l'attribut et que mon objet ne change pas, qu'il soit mutable, qu'il va être mutable sur certaines parties et immutable sur certaines, sur certaines autres parties. Donc euh, c'est un, une bonne recette pour faire des erreurs plus tard. Ok donc en conclusion qu'est-ce qu'on a vu Alors, On a un gif qui fonctionne, <rire> c'est parce que c'est un vrai point gif en fait. Euh, eh ben on a vu que pour instancier des objets immutables type str, float, int, il faut utiliser new, et que le init ne suffit pas. Et donc ça, souvent ça sort des erreurs cryptiques. En fait, pour vous expliquer juste l'erreur qui était sortie... Euh non, je suis trop tôt... L'erreur qui était sortie... Ah pardon, c'est ici. L'erreur qui était sortie ici, euh, "Decoding str is not supported", c'est parce qu'en fait, euh, il recevait euh, deux arguments dans le new, euh, dont le deux, donc il recevait l'argument bonjour et l'argument Python en fait qui était envoyé automatiquement au new. Et du coup, pour lui, Python, c'est le nom du, de l'encoding à appliquer à la chaîne de caractères. Mais bon, ça faut faut fouiller un peu pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'en plus, si vous corrigez Pycon et que vous mettez UTF-8 en vous disant « Ok, il me dit qu'il y a un problème de décoding, moi je sais, je vais mettre UTF-8 et, et ça a fonctionné. » Bah Là, il vous sort une erreur parce qu'en fait, l'encoding, vous pouvez le mettre que si vous avez une séquence de bytes à gauche et pas une chaîne de caractères. Donc là, il vous ressort une erreur un peu cryptique. L'encoding ne fonctionne pas avec, avec non-byte value quelque chose comme ça. Donc, euh, les erreurs générées par le fait d'ignorer new sont souvent assez cryptiques et difficiles à, à, à comprendre au début. Quoi. On a vu getAttribute pour intercepter les méthodes. C'est ce qui sert à dire, bah, ma méthode elle est déclarée au niveau de la fille, au niveau de la mère, au niveau de la grand-mère, ou jusqu'à object. Et donc ça, ça peut servir pour intercepter des méthodes pour des choses assez légitime, c'est assez rare qu'on ait besoin d'en s'en servir, surtout que en fait, euh, ce que je vous ai pas dit, c'est que là ça doit, ça doit retourner une fo une fonction, pardon. Et en fait, du coup, on, on a très très vite fait de créer des récursions infinies, où euh, elle va appeler une méthode de ma classe, sauf qu'en fait, pour appeler la méthode de ma classe, il va passer dans getAttribute, et donc du coup, dans getAttribute, il va essayer de rappeler la méthode de ma classe, etc. Donc euh, on a, on a très très vite fait de faire des, des récursions infinies dans GetAttribute. Et vu que GetAttribute attend euh, comme valeur de retour une fonction et pas une valeur, bah c'est pareil, les erreurs sont un peu cryptiques quand vous n'avez quand, quand pas bien compris ça et que vous essayez de retourner une valeur directement. Typiquement, là, je ne pourrais pas mettre return euh, euh, self.strip quelque chose ou self... Euh, je ne peux pas retourner une valeur, je ne peux pas faire un return 0. Return 0, il va me planter. Quoi. Il faut vraiment que ce soit le nom d'une fonction. Et puis, on a vu getAttre euh, qui sert à appliquer euh, une méthode à partir de son nom. Donc ça, par contre, on peut s'en servir euh, assez souvent. Euh, on peut, euh, pour, euh, pour juste euh, quand le, la, la méthode à appeler est un paramètre, par exemple, qui est passé en chaîne de caractères, bah on utilise un, un pour euh, pour l'appliquer. Si on veut améliorer un peu la jolie STR que je vous avais montrée au début, bah on n'a pas besoin de réimplémenter strip, etc. Strip capitalize upper. On peut réutiliser exactement le même code que dans la PyCon STR en utilisant le getAttribute et le applyFunction, en disant si c'est une méthode de STR, de toute façon, bah, j'appelle la fonction qui s'appelle comme ça pour STR. Quoi. Je fais le, le boulot en gros, en gros de getAttribute et euh, je dis, la, la, la seule différence avec un, un getAttribute normal, c'est que dans mon applyFunction, vous avez vu, je fais un getAttr mais sur le self.content au lieu de le faire sur euh, l'objet, euh, le getAttribute il ferait juste un self en fait et pas le self.content. Donc là en faisant ça, ça dit, bah, dès que j'ai une méthode qui vient de str, tu me l'appliques sur mon underscore content au lieu de me l'appliquer sur le reste. Et là je le change mon, mon self underscore content. donc là on est bien sur un objet mutable. La différence entre ma Pycon str et ma jolie str, hormis le fait que l'une hérite de str et l'autre pas, c'est qu'ici on a bien un objet qui est mutable, euh, qui ne va pas être recréé à chaque fois, alors que ma Pycon str elle est recréée à chaque appel euh, d'une fonction euh, d'une fonction de str que je lui aurais codé. Et ça, ça fonctionne aussi, ça fonctionne bien. Il euh, faut juste faire gaffe, là vous voyez dans le rep, j'ai mis un str euh, avant le self.content, parce que euh, si, euh, si c'est une liste, par exemple, que vous avez, il faut bien le caster en, en str pour qu'il soit, qu soit affiché. Et voilà, c'est la fin. Je suis à 20 minutes pile poil sur mon chronomètre, donc on devrait avoir 5 minutes pour les questions. Si jamais vous voulez me contacter, il y a mon adresse à moi et mon adresse pro. Les slides sont sur mon github.io. Donc si vous voulez le voir avec les, avec les gifs qu'il y avait, euh, ça c'est mon github classique, mais github.io slash pyconfr 2019, vous aurez les slides, je crois que c'est ce qu'il y a en haut de toute façon. Et puis euh, voilà, LinkedIn et le data blog, mon blog sur lequel il y a pour l'instant un unique article introductif, donc retournez-y dans quelques semaines. <rire> et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Oui. Ouais. Euh, il me semble que c'est valable pour tout. En fait, il y en a deux. Il y a get et, euh, et euh, il y a getattr. Alors getattr, je suis sûr que ça fonctionne pour les attributs. Et euh, get j'ai un doute. Ouais. Ben ouais. Ouais, je sais, il y a, a d'autres choses. Ouais. Enfin, non, il n'y a, a que les fonctions. Oui, euh, d'en dire, il y a tout, tout, tout, il y a le dict, il y, y a beaucoup de choses. Euh, donc, euh, donc là, on tape un peu large. Mais euh... c'est pour ça que c'est une mauvaise idée hein, de, de, de, de hériter de esther c'est qu'il y, y a plein de loopholes en fait. Donc là, je vous ai montré les principaux pour avoir quelque chose qui va fonctionner 90% du temps, et les 10% du temps où ça ne fonctionnera pas, vous allez vous arracher les cheveux. Donc euh, c'est vraiment pour ça que, euh, ah oui, bah, vous n'avez pas le gif, mais euh, le, le, le gif euh, du début c'était vous pouvez mourir lentement euh, si vous faites ça, quoi, et vous vous en rendrez compte très tard en plus. Donc, euh, donc ne, ne faites surtout pas ça. Mais ça permet de bien illustrer euh, comment on peut utiliser les méthodes new, getAttribute et getAttr. moi c'est une question que je m'étais posée je me suis dit tiens ça serait quand même vachement pratique d'avoir quelque chose qui hérite de str parce que parce que voilà je manipule beaucoup de textes, et je manipule du texte que j'ai toujours envie d'enrichir avec des informations supplémentaires et, euh, et voilà donc on commence un peu la fleur au fusil et puis on, on comprend très vite pourquoi c'est une idée donc euh, l'exercice vaut le coup si vous avez envie de retracer ça de votre côté ça vaut le coup essayez de le faire sur int et vous aurez sûrement les mêmes problèmes qui vont se poser et Peut-être d'autres Je ne l'ai pas testé. Hein, donc... Ouais D'accord. Ouais, ouais bah, ne serait-ce que là sur le shot euh, où j'ai été obligé de recast euh, parce que sinon euh, ta concaténation elle te retourne en STR. Il faut, faut vraiment être paranoïaque pour trouver partout où il va y avoir des problèmes. Ben bah, ouais. Il ouais, y a plein plein de pièges. Et en fait, il y a une question euh, et demie de Stack Overflow qui répond à ça et qui répond, euh, donc, de, de, je m'en suis pas mal inspiré, de, qui répond de cette façon-là, mais avec un code euh, hyper cryptique. Alors, un peu plus générique parce qu'il fait des appels à type au lieu de au lieu de super et je ne crois pas qu'il utilise de functools partial Donc, euh, sauf qu'il gère en même temps les les, les Là, il le fait sur les str, les listes, les dicts, etc. enfin, et, c'est assez difficile à lire et il y a peu d'explications. Donc c'était aussi le but de talk, c'était d'avoir une ressource un peu plus simple à comprendre pour, pour voir ce qui se passe vraiment. Plus de questions Si, ouais Alors j'en ai aucune idée, je ne sais pas si quelqu'un dans la salle sait, par contre euh, je sais qu'il y, euh, y a quelques libs euh, sur PyPy qui, qui te proposent d'avoir des classes dont tu peux hériter plus facilement euh, des, pour mimer euh, un héritage de STR. Euh, je n'ai pas eu l'occasion de les tester donc je ne sais pas si elles sont vraiment blindées ou pas, mais je sais qu'il y a des gens qui ont essayé. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait une réponse pour Django Ouais. Pour les HMN, ça en. Donc il y a une toute petite partie, a priori, dans Django qui, euh, qui en hérite, je répète pour la caméra, <rire> même si je n'ai pas répété les questions jusque-là. Une toute petite partie qui hérite pour Django, et sinon les lazy str, c'est plutôt euh, des, des wrappers. Ben je vous remercie beaucoup et puis bonne fin de Python.